Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue de retour sur notre chaîne. Moi, c'est Raphaëlle la all the way from heaven. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça sera euh, une visite à Louis, au jardin de Bordelieu. De cours, j'ai accompagné ma copine à faire de cours, j'ai fait de beignets et j'ai fait un petit Sinon n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à commenter. Allez je vous présente ma copine Sophie Emilie Elodie n'aime <rire> pas la caméra. Hmm. Il doit faire des gros sables comme ça là. Oh. Lui aussi il a entraîné. Il a... Non, il a fini il y a 5 ans. Mais quand il était entraîné, mm -hmm. on faisait des affaires. Il, il a entraîné. fini en 5 ans. Il est enseigné. Mm -hmm. bon, c'est gros gâteau. Non, il y en a, je pense. C'est pas ici. C'est de l'autre côté, je pense. C'est de l'autre côté, je pense. Je Tu vas pas chez les bougies? C'est ça? Pourquoi c'est pas au frais au fait? Mais c'est au frais, chérie. C'est chaud ça? Non, touche! Ça, mmh. ah, ben <rire> moi, la blague! Ah. C'est quoi ça? C'est 15 ans de personne. Mais c'est bien, tu vas chez un beau gâteau, oh, frère. Non, je vais pas l'en faire, je vais regarder la face de vie.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 Sacrifice à la croix pour moi Une preuve d'amour yeah, ouais. Amour inconditionnel. J'avais vu tu m'as ajoutée sur Snapchat C'était pas toi? JEEEES ouais. C'est ma soeur Zébeth Parce qu'elle avait créé un compte Snapchat sur les électeurs ah. Ah. Je ne sais pas lui <rire> Il a joué Il y avait lesquelles ils m'ont fait hier de c'est là que je vois comment je suis vieille. Yeah. moi je n'arrive pas à expliquer ces choses en fait. Elle dit oui, tu es vieille. Je ne pas vieille, mais c'est juste que j'aime chat. Je pas les pieds, en fait. Les pieds. Le quoi Les Comme ça, tu très belle. je les C'est les c'est pas des filles, c'est des filles chérie Tu peux faire même sans filles C'est pour ça que j'aime pas ça voilà. oh, je Et c'est pas que tu sois aussi comme mes amis Elles n'aiment pas les réseaux Elles supportent par la caméra, toutes ces choses-là C'est bien normal Il y a des gens que tu portes pas ça Il n'y a pas de fatalité à ça ça ne fait pas de vous de personnes démodées, ça ne fait pas de vous de personnes vieilles. Si pour vous, rester en bonne santé mentale, spirituelle, euh, si vous êtes en fait de ces choses, alors faites-les pour votre bien. Souvenez-vous, l'important ce n'est pas de rester attaché à ces choses, mais l'important c'est de rester attaché à Christ et de marcher selon sa parole. Ah, c'est choses en fait. Et oui, tu es vieille. Euh, ici, c'est quoi? Je veux dire. Oh, Rémi Ollier! Rémi Ollier! Oh, c'est lui, Rémi Ollier! C'est notre avenir, c'est le nom de notre avenir. Ah, oh, mais c'est intéressant, chérie! J'aime trop ces lieux. C'est refreshing. Ah, Dis-moi. Hein? Le soir? Ouais. Pourquoi? C'est là vient. c'est comme la forêt de Boulogne. Mmh. Boulogne, en France. Je ne connais pas comme nom. Vous je sais pas. Lui, c'est qui? Attends, on va voir le nom. C'est André Nia de hey, Tu sais, on avait fait euh, son nom dans le truc des informations. Non, philosophie avec monsieur. Comment il s'appelle? Michou? Non, monsieur d'informations. De C.A.B. là, comment il s'appelle? Yeah! On je suis trop dit. contente! <rire> Comme une villageoise. Là-bas, il y a qui assis. Léoville. Tu connais Léoville Non Ouais, c'est pas grave. Donc. On sort ici. Oh, je suis trop contente. On dirait une villageoise qui est en train de découvrir la ville. Ah, <rire> It's so funny, de blague. C'est C'est magnifique avec les sables qui ont je sais pas combien de temps. Ouais. Tu connais l'histoire de mon toi non, non, non, Des rodilles, bien, tu oui. connais non, ça Tu mais veux raconter quoi C'est quoi Léoville L'homme. Du coup c'est qui C'est qui lui l'univers, Hein de foi. Non, je, Un je, univers, bien aimé. je parle de toi. Ces choses si bien réglées me parlent de loi. Ça me parle d'un roi. Et ça me parle de moi. Toi tu m'écoutes et tu te dis mais il parle de quoi en fait, quand je regarde le monde, ça me parle, je crois. Ça me parle de croire. En ah, du coup, pour non, lui, c'était. Je crois, ça ne me parlait pas, pas ouais. que des fois. Pas, mais ça me ça parle, je crois. Oh, c'est très intéressant. J'adore, c'est pas possible. Que fois, Lorsque vous, vous quittez, la je suis France, bien aimé. C'est du, <rire> du coup ça c'est quoi Les mathématiques par que Attends, Bibi, je vais y y voir... Tu qu sais quoi que comme motion Il y a une puissance okay. qui What's wrong Don't be tired of me. Du ah. coup ça c'est quoi Kivanto, si Maître de vos nauvo na, Lui, c'est qui place spéciale, Manila, man. pour ouais. réagir, il a fait. Pour aider. Du coup, ils ont écrit ça, c'est le hindi En Et mais pour qu'on sache quoi en fait Pour qu'on lise quoi Nehi, Nehi, Nehi. Oh, c'est trop bien, j'adore! C'est qui lui? C'est qui lui? Quand je vois les tempêtes, les sénithes, les inondations, je me dis que c'est comme s'il y avait une imperfection, les maladies, la mort. c'est pas possible! La terre, la qualités, Hello! Hi. Bye! La non mais c'est trop bien, j'adore vraiment! C'est qui lui? Elle me parle d'infini, elle me parle d'éternité Donc j'admets la supériorité d'une certaine entité Tout me parle du bien et du mal, oui d'une seule vérité Tout me parle d'un sens, d'une origine et d'une autorité Le fait que je puisse comprendre tout ça, juste en ouvrant les yeux Ça me parle de quelqu'un qui veut se faire connaître depuis les cieux un Dieu qui se révèle, qui se montre. Waouh! Oh, la, la mémoire du révérend Jean Lebrun. Si C'était pas les bras. C'était bien, Jésus-Christ. Waouh! I'm so happy! Bicentenaire de la vie. du révérend Jean Lebrun à l'émance. Ok. Mais c'est trop bien. Oh, je suis trop contente. Je vais pleurer. C'est pas possible. Et dire que ça va faire trois ans. Ça, c'est quoi ça Allemand de la mère de pauvre soeur Marie Barthélé. Hein Mais non, chérie, je suis pas honte. C'est la première fois. Oh mon Dieu mais wesh, ouais, laisse-moi être libre. Oh mais c'est tout beau. Prends-moi une photo avec mon téléphone. Tu m'avais dit que je pouvais compter sur toi. Tu peux yeah. toujours te montrer. Oh, it's so beautiful. Oh my goodness. Tu m'as aimé le premier. Je t'ai pas moi aussi. Malgré que je t'ai tourné le dossier, oui, parfois, tu me l'as jamais fait. <rire> Ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour. Et Yahweh, et on va prendre celle-ci. On va partir au musique là-bas. Tu d'accord? Au musique là-bas, de l'autre côté. Non, pas maintenant, pas aujourd'hui. Je vais tout à fait, mais pas aujourd'hui, l'autre samedi. Et dans un moodle, Comme un enfant je me sens bercé non. Tout, tout se passe entre nous deux Je peux comprendre qui se passe entre toi et moi Tout cet amour moi me fait perdre la tête Oh qui pouvait, qui pouvait, qui pouvait me relever d'où j'étais Tu tu m'élèves. tu veux pas pleurer Du tout, du tout, du tout Maman, je vais commencer pour toi. Je le Je de là, ce je me ici. la foca là que je suis en ici c'est la que j'ai visite au dedans en fait ah oh, c'est bien ça appris. Un... voici c'est tout beau donc il y a les bus là bas ça va m'emmener jusqu'au métro normalement ah oh, les bus c'est plus les bus. Oh, je suis trop mal Alors, ah là là, normalement le métro est là-bas, mais vu qu'ils sont en train d'arranger, je vais pas attendre le bus. Et puis, parce que là, l'arrêt de métro. Vous allez voir que c'est bloqué. En fait, on a bloqué là-bas. On a bloqué. On a dit que pick up for New Metro Station. Oh, là -bas. C'est là en fait. Le métro c'est là. Du coup fallait... il fallait que je prenne ces bus-là pour me ramener jusqu'ici. Et puis à ce moment-là je monte pour prendre mon métro. Mais vu que j'ai raté, je n'ai même pas fait le métro. On va attendre attends, ça va partir. Je pense que je vais rater ça parce que je suis encore payer les billets et tout. Je belle euh, rose. Belle rose, à 5 personnes, en plein, en plein, en plein, voilà. en Allez retour. 80, C'est beaucoup d'argent. Je dois courir. Je vais hein, rater les le c'est J'ai raté les métro et... J'ai raté mes métro. C'est touché, j'ai raté <rire> J'ai raté, c'est parti. J'ai raté le métro. C'est pas possible. Je suis en train en plus c'est ça, j'ai couru. Ah, je suis fatiguée. Ça va venir à 15h42. Je ah, suis so tired of this country. Je suis tired. Je suis que je viens de là-bas. Pour prendre mon but euh, pour marcher pour venir jusqu'au truc du métro là. Oh là là. Ça va venir à, à 6h, je sais pas moi. Mais Je suis trop fatiguée moi. J'ai trop la flemme, j'ai trop la haine. Vous voyez un pays en pleine construction. On construit toujours. Bienvenue à Île Maurice. Que vous êtes en train d'enjoy la vidéo, continuez de suivre ces jours avant. Du coup, parler de la relation et de la récomposition familiale. Et il parle en fait de, de défis, de challenges, de traumas qui avaient déjà bien avant, de traumatismes qui avaient déjà bien avant euh, que le couple soit formé. Tu parlais de, de, de, de, de... En fait, c'est quelque chose... Tu vois, ce sont des choses qu'on n'écoute pas tous les jours, mais on a besoin d'écouter, en fait. Tu vois. Et j'avais vraiment aimé. J'aime vraiment ce genre de, de choses, en fait. J'avais vraiment aimé. Mais là où ça a attiré mon attention, c'était là où la la euh, En fait, la dame avait parler, dit euh, euh, une émission d'une vidéo que j'avais fi... vue de, de James Family. Je pense que je vais mettre toi. ça dans la description. La création parle de toi. Ces choses si bien réglées. On ne peut pas avoir le même genre de relation de avec tout le monde. Pourquoi Parce que déjà, dis, chaque personne dans ce moi. monde est unique. Chaque personne dans ce monde est différente. Chaque personne dans ce monde dégage quelque chose en fait qui est propre à la personne. Tu vois, quelque chose qui est propre à la personne, même si tu trouves des semblables, des gens qui sont un peu pareils. Mais il y aurait toujours quelque chose qui ferait que cette personne soit différente de l'autre. Même on peut s'y retrouver dans le même type de personnalité, dans le même type de gens et tout. Mais il y aurait toujours quelque chose qui fera que X soit différent de Y A soit différent de B. Vous voyez Donc elle est en train de dire que c'est pas parce que... En fait, c'est bon, pas parce que je suis plus proche avec euh, X et que je ne le suis pas toi, avec Y que ça veut dire que l'autre est mauvais ou encore l'autre est, est plus bon. Le non. Les deux personnes en fait, les deux personnes sont complètement différentes. Il y a une chose qui peut en quoi apporter de la qualité, toutes les choses qui peuvent faire que les gens nous aiment. Mais au-delà de ce qu'on peut vraiment montrer, au-delà de ce que l'on peut remarquer, constater dans notre vie, il y a une chose, il y a quelque chose qu'on dégage en fait. Tu vois, il y a, a d'autres personnes, ils dégagent quand tu le, tu vois en fait la personne ils dégagent de la compassion, la il y a d'autres personnes qui dégagent de la joie, la il y a d'autres personnes ils dégagent la joie de vivre, il y a d'autres personnes qui dégagent du sérieux, il y a d'autres il y a personnes quand tu les vois se mettre ça. De par sa présence, en paladine, fait, tu, tu, tu sens que cette personne est curieuse, la terre, la Tu vois Ça, ce sont des, des choses qu'on dégage au-delà de ce qu'on veut vraiment penser attendre, être au-delà de la la ce qu'on veut vraiment. Il y a des de choses qu'on dégage qui font que les autres s'attachent à nous plus facilement, en fait, et d'autres plus difficilement. Si je dois dire comme ça. Tu vois, et ça c'est une chose qui m'a un peu épuisée avec les relations entre moi. On va pas se mentir, les relation de relations de les relations entre amis, les en relations en de l'amitié les relations de famille, les relations entre enfants et parents, les relations entre grands frères et grandes sœurs, les relations entre tel et tel. En tout cas, dans tous tous les niveaux. Je parle de relations à tous les niveaux en fait. Tu vois, j'en pas. Tu y même une oui. relation en fait, avec, avec les gens, pourquoi Parce qu'ils sont tout simplement différents Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de, de niveau, tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de qualité Tu es une mauvaise personne, ça ne veut rien dire En fait, qu'est-ce qui fait que tu, tu, as, tu, tu, tu, tu te rencontres en avec fait, tu, tu une personne et tu l'aimes pas okay, Tu l'aimes pas mais tu ne pas, tu vois On va dire que quand on va te présenter cette personne-là et l'autre, tu auras de, de préférence en fait, tu vois pourquoi Parce que ce sont les choses naturelles, ce ne sont pas des choses qu'il faut forcer. Pourquoi oh, Ceci même pas, j'ai l'impression que ceci même pas. Et puis il y a une chose, c'est que les relations, en fait, ce sont des choses qui se font naturellement. Tu vois, ce sont des choses qui se créent naturellement et qui grandissent, qui mûrissent, qui se développent et tout avec le temps. Mais c'est vraiment des choses à ne pas forcer, à ne pas forcer en mode ⁇ cette personne même pas ⁇ ah, elle aime telle personne, comment est telle personne, telle personne, elle est gentille, elle fait ça, elle est travailleuse, elle est bosseuse, elle est voilà, moi c'est du coup je vais devenir comme ça, non en fait, tu vois, non, non parce que toi tu peux, tu peux être pas, pas, enfin il sait pas que ça, ça se passe, tu vois, on dit quoi, Les la chimie en fait ça ne s'est pas fait euh, très euh, favorablement en fait de... Euh, euh, par rapport à votre relation en fait, par rapport euh, voilà, à votre affection et tout mais il ne sait pas qu'il y a une autre personne que tu rencontres ça se, passe, ça se fait tellement naturellement, ça se fait l'ex like, va tellement ça va tellement de manière fluide et tout c'est pas de choses que tu as pensé en mode euh, non il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ici, il faut que je fasse ici donc en gros le message que je veux passer c'est que si tu sens que cette personne n'est même pas beaucoup et tout. J'ai l'impression qu'il me met des côtés ou encore peut-être qu'il me déteste et tout. C'est pas qu'il te déteste en fait. C'est pas que la personne qu te déteste tu vois. C'est pas que la, part, la personne te déteste. C'est juste que vous dégagez. Peut-être tu dégages quelque chose qu'il aime en fait. Qu'elle qu qu aime en fait. Pe peut-être qu'il qu te préfère ou préfère plutôt l'autre personne. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. En fait, vous voyez même dans les cercles de Jésus, il y avait les apôtres, mais il y avait l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Est-ce que ça fait deux autres apôtres, le mauvais apôtre Mais non, tu vois. En, en, en, en, en fait, dans la Bible, c'est bien écrit, l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Mais il aimait tous ses apôtres de la même manière, mais il y avait un qui l'aimait beaucoup. Pourquoi Parce que c'était lui, en fait. Tu vois Parce que c'était lui. Et... <coughs> il y a deux choses en fait tu vas voir que euh, es bonne pour une, pour une personne et t'es pas bonne pour une autre personne ou encore tu vois c'est pas toujours question de la haine de que je te déteste de que tu vois que tu vois on, a, on a dit dit qu'il est totalité c'est pas toujours dans le mauvais sens au monde de cette fille de nanga non tu vois ça fait que tu dégages des choses que moi je n'aime pas tu vois que je ne m'identifie pas à ces choses donc, je ne me vois pas, en fait, euh, dans ces comportements-là. Je ne me vois pas, en fait, dans ces styles de vie Du coup, c'est normal que... Et puis, ce sont des choses vraiment euh, psychologiques, en fait. Tu ne vas pas comprendre quel moment, en fait, ça s'est passé, tu vois. Mais ça s'est passé, en fait. Ce sont des choses, ça se passe naturellement, en fait. Quand tu sais déjà qu'il n'y a pas, pas d'intérêt là-bas et tout, ton cerveau, en fait, ça va se comporter comme ça, tu vois. Même si toi, peut-être, tu ne vas pas tu là mais tu vas te comporter d'une manière que tu seras pas tellement intéressé c'est pas toujours méchant c'est ce que je veux vraiment faire comprendre en fait que c'est pas toujours méchant c'est normal qu'on n'ait pas le même genre qu'on n'ait pas le même genre le même style de relation avec tout le monde tu vois oui c'est comme qui ça sera trop c'est pas on Puis on va va ça On Et puis on va passer on va Bon Et puis maintenant, il faut mélanger. si bien réglé. Me parle de loi.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 sans ta présence, rien n'aurait de consistance. La théorie du Big Bang m'éprouve ton existence. Les mathématiques, la physique me montrent que tout a un sens. Il y a une intelligence qui dépasse toute intelligence. Le nombre des étoiles me montre qu'il y a plus que ce que l'on pense. Il y a une puissance qui dépasse toute puissance. L'infinité de l'univers me parle de foi. Oui Père, ta création me parle de toi une intelligence, une puissance mais aussi une volonté si nous sommes là c'est juste le fruit de ton amour et ta bonté, dans ta création tu nous as donné une place spéciale c'est unique et... alors c'est la fin de ces vlogs si vous avez aimé n'hésitez pas à commenter à liker, à partager avec vos proches à vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner mais surtout d'activer la cloche de notification pour être au courant de chaque vidéo que je suis en train de mettre en tout cas il y a de bonnes vidéos qui vont venir. N'oubliez pas de vous abonner, appelez le temps, appelez les couillères, appelez tout le monde, abonnez-vous, abonnez-nous, abonnez nous abonnez-vous, abonnez abonne bye guys, thank you for watching.